La mission de bon boss, en fait, elle a évolué. Au tout début, c'était de changer le monde du travail et un bon boss à la fois. Depuis la pandémie, le monde du travail a évolué. Ce qu'on s'est dit, c'est fou de notre mission, en fait. Et nous aussi, nous avions évolué. Donc, aujourd'hui, notre mission est de générer des entreprises humainement distinctives. Comment? Comment, en fait, c'est très simple. Bon, nous y arrivons avec quatre actions. On propage les bonnes pratiques en gestion. Également, on fait chaque année des sondages auprès des Québécois pour savoir c'est quoi un bon boss pour eux, pour les travailleurs, les chercheurs d'emploi, même les gestionnaires. Et également, ce qu'on fait, c'est qu'on forme, on accompagne les entreprises qui veulent justement se démarquer par un management humain et également avoir une belle culture inclusive.